Cher futur moi, tu t'appelles Elisa et tu as 15 ans. Tu viens de passer ton brevet et t'attends les résultats qui arriveront demain. On est le mardi 9 juillet 2019 et il est 17h31. J'espère que tu es heureux et que as fait tout, tout le nécessaire pour pour être heureux, que t'as fait tes opérations et que tu t'as fait ton changement de prénom. Car oui, tu es transgenre et tu t'en es rendu compte l'année dernière. Tu ne l'as pas encore dit à papa et maman. Et il faut que tu le fasses parce que c'est important qu'ils sachent qu'ils connaissent leur fils. Actuellement, ta préoccupation c'est. C'est quel prénom tu vas choisir. Là, je me rappelle, là, j'hésite entre Sacha et Jimmy. Mais si t'as des meilleures idées, bah hésite pas. Si tu continues de voir le mal partout et. Tu continues de croire que tu gênes tout le monde, que tu es inutile et tout. Et il faut pas. Enfin, il faut arrêter de penser comme ça parce que c'est pas vrai. Tu sais que as tes amis, que tes amis t'aiment. Tu sais que ta famille t'aime et.. À part s'ils si t'ont jeté de la maison après que tu fais ton coming out. J'espère que c'est pas le cas parce que. Dû, si c'est le cas, tu as dû te sentir vraiment seul. C'est pour ça que j'ose espérer que mes parents ne t'en pas là-dessus. Je compte pas leur montrer. T'as plein de trucs qui te tracassent en ce moment. Comme, est-ce qu'un jour tu vas trouver l'amour Est-ce que t'es amoureux Est-ce que t'es un même couple ou marié ou même est-ce que t'as des enfants En ce moment t'y crois pas trop. Parce que t'as eu plusieurs opportunités avec plusieurs personnes et.. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc on peut dire que t'es encore jamais sorti avec personne. Est-ce que t'as une passion Parce que. Moi, j'en ai, j'en ai pas. Je fais du handball une fois par semaine et puis je fais du, du piano quand j'y pense et quand j'en ai envie. Et je chante beaucoup. Est-ce que t'aimes toujours autant chanter? Est-ce que t'as écrit ta chanson? Ça fait peut-être beaucoup de projets mais tu t'ennuies tellement que t'as que ça à faire. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment t'es beaucoup axé sur l'art. T'as besoin de t'exprimer, enfin, je suppose. Par exemple... Ça, c'est la deuxième peinture que t'as pu faire. T'en as fait une autre qui est accrochée au tableau, là-bas, qui est sombre et... déprimante. Enfin, t'as l'habitude, quoi. tellement différent, l'un d'autre. T'as sûrement des choses que... Que je rêve d'avoir maintenant, vous voyez. J'avoue que je suis un petit peu jaloux de ça. Bonne chance pour ta vie, pour tout. Parce que tu auras une, une belle vie. Et si, et si c'est pas le cas maintenant, et ben, ça va s'arranger plus tard. Là, je suppose que c'est tout. Et j'ai plus grand chose à dire.